Bonjour à toutes, c'est Nathalie, formatrice internationale dans le domaine de la beauté. Donc euh, si vous voulez des petites formations d'initiation gratuites, c'est juste en dessous que ça se passe. Aujourd'hui, je vous parle euh, de mes indispensables bébés de 0 à 3 mois, mais ça peut être même un peu plus long, ça peut être 0 à 6 mois également. Alors je me suis fait une petite liste hein, pour, euh, pour ne rien oublier, j'ai vraiment essayé de faire le tour de la maison pour voir ce qui m'était réellement indispensable et tous les achats que j'ai faits qui étaient vraiment vraiment pas utiles donc je pense que ça va vous aider après bien sûr cette liste est totalement personnalisable puisque euh, voilà ça va vraiment dépendre de vos besoins personnels d'après vos choix alors la première chose euh, qui me paraissait vraiment vraiment indispensable. la première chose à laquelle j'ai pensé c'était le co de dos. Alors vous pouvez très bien choisir de prendre un, un lit euh, à un barreau par exemple euh, Par contre le bébé va se sentir euh, ben, hyper... Euh, voilà, dans un espace hyper grand, alors qu'il est venu euh, dans un espace tout resserré. Donc il va pas se sentir forcément à l'aise et il peut beaucoup pleurer dans un premier temps parce que justement euh, il n'est pas du tout euh, confiné comme il devrait. Donc moi j'ai choisi euh, un cododo. Au début je dormais avec euh, ma fille dans mon lit parce que je voulais... Euh, euh, voilà j'avais tout testé, hein. j'avais testé un, le Kokuna Baby, j'avais testé euh, un... Un landau euh, aussi sur roulette, donc il y a plus de 100 ans, vraiment un, un vieux machin mais trop trop chou, quoi, hyper adorable et tout. Elle voulait pas du tout dormir dedans. Euh, et euh, finalement, ben voilà, j'avais trouvé la solution de dormir avec elle. alors c'est pas euh, franchement recommandé moi j'ai le sommeil hyper léger c'est à dire que voilà déjà en temps normal je me fais réveiller euh, par euh, moindre petite mouche ou quoi que ce soit dans, dans la chambre euh, je me réveille super super facilement donc euh, j'avais le sommeil très léger et je en fait on, nous on a un lit très très large on dormait tous les deux sur la moitié du lit et de l'autre côté on avait vraiment euh, voilà délimité la zone pour laisser un maximum de place euh, à ma fille mais honnêtement on dormait très très mal euh, donc le coup de dos a vraiment a sauvé nos nuits, voilà ça nous a vraiment permis d'avoir nouveau une position de sommeil normale et euh, d'avoir un minimum de place. Donc ça c'était vraiment super bien parce que en fait je l'allaite et donc du coup ben voilà c'est ouvert juste à côté de moi. La nuit euh, j'ai même pas besoin forcément d'allumer la lumière ou quoi, je la prends sur moi, euh, je l'allaite. Mais par contre là il y a mon deuxième indispensable, c'est une lampe spéciale. Alors c'est une lampe euh, que j'utilise pour ma grande fille en fait pour euh, l'endormir le soir. C'est à dire que c'est une lampe qui va euh, simuler l'aube et euh, le soleil qui se couche. Donc le, le soleil qui se lève et qui se couche et donc du coup le soir ça permet en fait d'avoir une lumière euh, assez tamisée et qui est plutôt orangée et qui va descendre en intensité jusqu'à s'éteindre et on peut programmer le temps et ça j'ai trouvé vraiment ça super parce que euh, du coup j'en ai racheté une euh, pour, ma... donc, pour mon bébé parce que j'avais une autre lampe de chevet alors vraiment on avait essayé de camoufler pour pas que ce soit trop lumineux mais c'est hyper lumineux et il faut savoir en fait euh, que plus ça va être lumineux et moins votre bébé va réussir à se rendormir derrière donc euh, voilà si on peut gagner du temps la nuit je crois que c'est indispensable vraiment hein. donc euh, c'était mes deux premiers donc c'est génial parce qu'en fait je l'ai programmé sur 15-20 minutes donc là c'est sur 20 minutes mais c'est un peu long parce que ma fille euh, voit vraiment très très vite la nuit enfin elle tête jamais très très longtemps à la tête entre 5 et grand grand max 10 minutes donc le temps de lui changer la couche euh, les 20 minutes sont passées et je la remets dans le lit euh, ce qui est super bien aussi c'est que en fait on a une inscription donc euh, on a l'inscription de l'heure qu'on peut mettre en, en fait en, en luminosité importante en luminosité basse ou carrément éteindre tout, euh, toutes les écritures dessus et du coup on voit plus rien et ça c'est top parce que moi le moindre petit point rouge par exemple d'une télé ou quoi que ce soit quand je suis en vacances euh, ça m'empêche de dormir, Alors, je peux paraître un peu folle mais bon c'est comme ça le, le, la moindre particule de lumière la nuit c'est euh, une catastrophe pour moi euh, la... donc ça c'est vraiment top top top hein. c'est génial, des fois même je mets juste euh, l'écriture, la luminosité importante de euh, l'heure par exemple, minuit par exemple. Euh, je, je mets ça contre le mur. Je ne mets jamais la lumière vers nous. Je mets ça contre le mur. Et en plus, c'est trop beau. Je trouve qu'on dirait en fait une éclipse de soleil. Parce qu'on a la partie noire au milieu. Et on a toute la lumière qui se reflète autour. Je trouve ça super esthétique en plus. Donc c'est super joli vu que je la, je la mets contre... Le, le mur je vais vous mettre une, une petite photo au montage pour vous montrer euh, mon organisation à ce niveau là ensuite euh, ce qui est très important aussi c'est le thermomètre dans la chambre euh, pourquoi parce qu'en fait euh, suivant la température dans la chambre on n'habillera pas le bébé pour la nuit de la même manière. Donc soit on mettra une gigoteuse fine avec juste un body manche longue ou alors body manche courte ou body manche longue plus pyjama ou alors body euh, ou euh, gigoteuse avec manche longue ou sans manche longue plus ou moins épais. Voilà donc tout ça on va adapter euh, suivant la température de la chambre. Donc c'est hyper important de savoir combien il fait dans la chambre. Euh, votre ressenti à vous c'est pas forcément le ressenti du bébé. Donc il existe euh, des petites images que j'avais trouvées sur Pinterest. Euh, donc vous pouvez taper euh, par exemple euh, comment habiller bébé la nuit Je pense que vous devrez tomber dessus Et en fait vous voyez d'après en fait, les températures, euh, ben voilà, les habits qu'il faut lui mettre Ensuite ce qui est vraiment super super important c'est les langes. On n'en a jamais trop. <rire> euh, moi j'arrête pas d'en racheter encore. J'ai encore les, les langes de mon époque à moi, quand moi j'étais bébé, euh, qui ont fait d'ailleurs toute la famille. Et, euh, et donc du coup c'est hyper hyper hyper euh, important. On met sur l'épaule quand on fait le, le petit roux au bébé. Parce que forcément, ben, voilà, une fois sur deux, voire. Euh, 9 fois sur 10, elle vous vomit sur l'épaule donc ça c'est hyper important euh, les langes, moi je les utilise aussi euh, ben, pour plein de choses quand par exemple je lui change la couche, que j'ai pas forcément euh, voilà, une serviette ou quoi sous la main ben, je mets un langes euh, je vais également utiliser les très grands langes pour faire l'emmaillotage de bébé alors ça c'est, euh, je l'ai utilisé pendant environ un mois, un mois et demi l'emmaillotage, donc si vous savez pas ce que c'est c'est en fait le fait de, de voilà, on va venir euh, placer le linge autour de bébé pour qu'il soit un petit peu euh, un petit peu resserré, alors euh, ne vous inquiétez pas hein, ça n'étouffe pas le bébé en fait il se sent en sécurité parce que du coup il ne peut plus faire le, le réflexe de Moreau qui est de faire comme ça voilà, il va avoir des, des spasmes comme ça, euh, comme s'il s'effrayait brusquement et en fait ça, ça le réveille donc en fait le fait d'être un petit peu comprimé, il va se sentir comme dans le ventre de la maman et en fait il va dormir beaucoup plus longtemps, donc ça, ça a permis de sauver quelques nuits aussi donc les langes sous toutes les tailles hein, donc normal euh, taille normale et puis grande taille et les langes on peut même les nouer et là alors ça c'est l'astuce euh, grand-mère mais je l'ai fait pour ma fille, ça fonctionne très très bien aussi c'est que j'ai plié les langes d'une certaine manière et je, et je les ai mis sous forme de couche voilà voilà, on disait en dans le temps, langer un bébé, ben voilà, je l'ai fait. Ça fonctionne. Alors, il faut des nappies. Donc, c'est un petit truc en trois comme ça qu'on va attacher. Bon, là, je peux pas voilà, vous le montrer. Je l'ai pas sous la main. Mais euh, voilà, on peut faire comme ça. Alors, bien sûr, les langes... Hein ça n'absorbe pas tout donc il faudra mettre par-dessus une culotte qui va être imperméable ou alors une culotte en laine moi j'aime beaucoup les culottes en laine mérinos donc ça fait partie aussi de mes indispensables il va falloir des couches forcément un hein, bébé et on ne peut pas le laisser comme ça fait ça l'air donc on va devoir mettre quelque chose pour éviter les catastrophes donc soit des couches jetables mais pour la planète voilà c'est pas je suis désolée, hein, je vous ai déjà tourné plusieurs vidéos j'ai presque plus de voix alors c'est pas forcément l'idéal, c'est sûr c'est pratique hein, les couches jetables j'en prends pour la nuit euh, parce qu'honnêtement ça, ça permet d'avoir quand même un effet bébé au sec plus longtemps euh, mais pour la journée je lui mets des couches lavables alors j'ai euh, des couches lavables euh, j'ai plusieurs sortes, j'en ai à nouer euh, que j'utilise pas du tout, <rire> mais je pense que quand elle va grandir, je les utiliserai. Et j'ai des euh, comment ils s'appellent Ah, j'ai plus la marque. Euh, Bambino mio euh, T2, qui sont bien, mais ça lui irritait énormément les jambes à cause du scratch. Euh, en fait, le, le rebord du scratch de côté. Euh, lui ouvrait un peu les jambes, donc en fait j'ai dû mettre des cotons, c'était hyper euh, compliqué et tout euh, donc du coup maintenant j'ai trouvé une petite astuce, je rabats les côtés et ça fonctionne bien euh, sinon j'ai les couches lavables avec euh, donc la culotte en laine mérinos qui marche bien aussi, mais attention on peut pas mettre d'habits par dessus parce qu'ils seront quand même légèrement humides euh, par contre euh, l'avantage c'est que cette couche culotte est... Euh, auto-nettoyante auto donc euh, en fait il n'y a pas besoin de la laver très très souvent mais l'inconvénient c'est qu'il faut la laver à la main et surtout pas en machine il y en a une qui est passée en machine elle est revenue comme ça donc euh, voilà, surtout à ne pas faire alors je vais juste refaire hop, une petite mise au point voilà donc euh, ce qui me paraissait indispensable aussi c'était le matelas allongé et un bon matelas allongé je vais vous montrer celui que j'ai moi voilà, alors, je l'ai juste à côté de moi alors comme vous pouvez le voir, il est plus large en haut plus fin sur le bas et en fait, il est vraiment creusé au milieu et en fait, ce matelas à là, il n'était pas donné d'ailleurs, merci Rémi pour le cadeau euh, voilà, on avait une une liste de naissance où on l'avait dessus et donc le parrain à ma fille donc a, a décidé de nous offrir le matelas allongé et c'était vraiment top top top parce qu'il nous sert pour tout, il nous sert comme matelas allongé forcément il nous sert comme matelas pour la journée quand on met ma fille dans le salon quoi que ce soit et il nous a énormément servi quand elle avait beaucoup de reflux étant tout tout tout bébé donc de 0 à 1 mois euh, elle régurgitait tout le temps, tout le temps, tout le temps et donc du coup le fait qu'il soit incliné euh, on a mis ça dans le cododo alors ça rentre pile poil hein, comme si c'était fait euh, pour rentrer dedans et en fait elle a super bien dormi dedans maintenant on l'utilise plus euh, parce qu'en fait le cododo on peut légèrement le remonter donc on l'avait remonté et mis ça donc elle était vraiment euh, assez relevée et, euh, mais par contre on l'utilise vraiment encore toute la journée c'est à dire qu'il nous sert à la fois de transat euh, deux matelas pour la journée deux matelas allongés euh, voilà, je l'utilise quand elle sort du bain donc je l'ai juste à côté de moi j'ai juste à la, à la mettre dessus Enfin, voilà, c'est top en plus de ça elle nous a déjà fait des cacas dessus il se nettoie super facilement euh, parce qu'il est vraiment dans une matière euh, genre un peu simili cuir mais tout fin euh, je saurais pas vous dire la matière un peu nylon comme ça mais en tout cas ça se nettoie super super bien malgré que ces cacas soient euh, il colore et donc du coup vraiment ça c'est un indispensable il vaut une cinquantaine d'euros voire un peu plus mais honnêtement ça les vaut je vous ai parlé du kokuna baby ma première fille l'aimait beaucoup beaucoup elle dormait dedans super bien ça lui permettait vraiment de bien dormir et d'être un peu comprimée puisqu'on l'avait mis dans son dans son lit à barreaux directement et, euh, et donc du coup ça avait bien sauvé nos nuits aussi Ma deuxième fille l'aime moins, beaucoup beaucoup moins, je l'avais gardé euh, Bon on la met quand même un petit peu dedans mais dans les premiers temps elle avait pas du tout aimé Donc après ça dépend vraiment des bébés, hein. c'est un gros achat, euh, c'est pas forcément un indispensable Ensuite ce qui nous a sauvé la vie ça va être également les tétines. Euh, je voulais pas du tout lui en donner au départ, je m'étais dit bon ma première fille on a eu un peu de mal à lui enlever vers ses 10 mois. Euh, là ma deuxième fille non je ne veux pas qu'elle prenne de tétines Et au final ben ça nous a quand même bien aidé parce que la nuit elle se réveillait tout le temps tout le temps tout le temps. La journée euh, elle râlait beaucoup et la tétine euh, ben, j'avais peur que ça interagisse avec l'allaitement et au final pas du tout. donc la tétine nous a sauvé la vie et on en a deux trois et euh, on fonctionne bien avec ça mais il ne faut pas les perdre bien évidemment. Donc on en laisse une dans la poussette euh, et puis les deux autres dans son lit voilà et puis on les trimballe un peu partout forcément qui va être également indispensable pour moi c'est une gigoteuse à manches. Alors je n'en avais pas pour ma première fille. Et en fait chez nous euh, dans l'appartement euh, on a un poêle à granuler, Il tourne la journée mais pas la nuit et les fenêtres sont pas hyper isolées. Ce qui fait que la température peut très vite descendre en dessous des 17 degrés. Euh, voire à 15 degrés, voire on avait déjà 12 degrés dans l'appartement en plein hiver hein, quand il fait moins 10 dehors. Euh, donc du coup ce qui se passe c'est qu'il faut qu'elle ait chaud et donc là une grosse gigoteuse avec des manches amovibles, c'est vraiment top parce que du coup je lui mets body manche longue, euh, pyjama manche longue je lui mets les moufles, le bonnet et euh, la gigoteuse manche longue et là elle est parée, elle est vraiment bien bien bien pour dormir et moi ce que je fais c'est que je lui touche souvent ses petites mains la nuit et quand elle a les mains toutes froides ben euh, voilà je rajoute une couche donc moi ce que je fais c'est que j'ai encore une couverture euh, pour elle que je cale sous le matelas donc c'est impossible que qu'elle le remonte et en fait je lui mets mais jusque jusque sous les bras en fait et je cale la couverture sous elle et en fait euh, voilà comme ça elle est hyper calée elle n'arrive pas à la mettre sur le visage ou quoi donc un euh, indispensable aussi des couvertures vous en aurez besoin tout le temps j'en ai au moins 5 ou six euh, des couvertures polaires comme ça plus ou moins épaisses et donc euh, voilà quand vous l'avez euh, dans euh, dans le siège auto ou quoi que ce soit, quand vous la sortez dehors, voilà, moi je l'enroule toujours dans une couverture plutôt que d'avoir plein de, de, euh, de vestes et de choses comme ça qui sont pas utiles à 0-3 mois. J'en ai un hein, des petites tailles mais honnêtement c'est galère à mettre au niveau des manches et tout, euh, j'en ai des trop mignonnes, des, des petits manteaux euh, tout doux et tout, mais honnêtement une couverture c'est beaucoup plus simple. Euh, donc voilà, manteau, pas indispensable. Ensuite, une, un autre indispensable qu'il vous faut absolument, c'est des bavoirs. Il va vous en falloir au moins 15, 20, 30, voilà, lâchez-vous sur les bavoirs. J'en avais que euh, une petite dizaine au départ. Et elle m'en utilise au moins entre 5 et 7 par jour, euh, à, à régurgiter tout le temps, à, à baver énormément, puisque voilà, à partir de 3 mois, il y a les dents qui commencent un petit peu à travailler. Donc, euh, les bavoirs, vous allez devoir en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est des tout petits bavoirs, hein, juste, euh, voilà, qui viennent autour en, en de cou. Ça peut être aussi euh, des, des bavoirs un petit peu... Euh, un petit peu comme une écharpe comme ça, comme un, un petit triangle, ça peut être très très très sympa, ça peut faire un, un petit élément de mode en plus. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup lui mettre des bavoirs assortis à la tenue, donc j'en ai dans toutes les couleurs. Bon, je lui mets principalement des tenues en blanc, en gris, en rose poudré j'aime beaucoup ces couleurs donc euh, voilà j'ai surtout des bavards dans ces couleurs là ensuite euh, qu'est-ce qui va être indispensable c'est une petite baignoire donc si vous avez une baignoire à la maison tant mieux moi j'ai euh, voilà, dans mon appartement j'ai qu'une douche donc il me fallait euh, une petite bassine où je ou voilà je baigne ma fille tout simplement le problème qu'il y a c'est que je l'ai baignée toujours sur le bras et qu'elle commence à gigoter énormément et que moi j'aime beaucoup la laisser quand même un certain temps dans l'eau parce qu'elle adore ça et au bout d'un moment j'ai vraiment euh, j'ai commencé à avoir des tendinites au niveau des épaules alors j'essaie je de, de la changer de position assez régulièrement j'avais très mal au dos, très mal aux, aux épaules donc en fait j'ai acheté un, un petit euh, une petite éponge en fait à, à mettre sous tout le corps de bébé dans la bah dans la, la baignoire et en fait c'est génial, ça m'a sauvé la vie donc euh, pareil ça c'est devenu un indispensable depuis hier soir parce qu'on l'a testé hier soir et c'est vraiment super faites quand même très attention hein, parce que le bébé peut se retourner et quand même mettre la tête dans l'eau, il hein. faut toujours quand même le maintenir un minimum Ensuite, ben, les indispensables, ça va être une petite brosse à cheveux pour bébé. Euh, parce que bébé a les cheveux vraiment euh, tellement fins, on est sur la peau. Donc euh, voilà, on va utiliser une brosse tout toute fine pour les bébés. Des petits ciseaux pour couper les ongles ou une petite lime ou euh, des petits ongles. Voilà, ça c'est important aussi parce que bébé va tout le temps euh, voilà, être sur le visage et elle se griffe partout. Donc c'est super important. Euh, ensuite beaucoup de body beaucoup alors moi j'ai quasiment pas de pyjama moi j'ai des leggings et j'adore ça à ma première fille je mettais que des pyjamas ma deuxième fille je lui mets que des leggings avec la taille hyper extensible ce qui fait qu'en fait elle est vraiment à l'aise dedans et en fait je lui mets un petit gilet sur le body et donc son petit bavoir voilà moi je l'habille que comme ça mais après vous ça pourra être peut-être les pyjamas qui seront indispensables voilà, c'est à vous de, de voir et surtout un, un petit bonnet, au moins un, hein, il en faut quand même deux, trois, et des moufles, voilà, pour la nuit, pour sortir quand il fait un peu plus frais. Ensuite, le moyen de transport, il faut, faudra un siège auto pour la voiture, mais ça peut être un maxi cosy par exemple, que vous utilisez également sur un support pour poussette. Donc ça peut être un 2 en un qui peut être intéressant, j'avais ça pour ma première fille. Pour ma deuxième, euh, j'ai changé de poussette parce qu'entre-temps, elle s'était cassée. Donc, euh, j'ai une poussette à part et un siège auto à part parce qu'on me l'a offert. Donc, merci belle-maman pour ça et euh, donc du coup une écharpe de portage aussi il y a des personnes qui vont fonctionner qu'avec l'écharpe de portage et d'autres qu'avec la poussette moi je suis un peu sur les deux ça va dépendre, si je fais vraiment du tout terrain euh, en forêt, ben ce sera plutôt écharpe de portage, la dernière fois j'ai ramassé des châtaignes donc j'étais bien contente d'avoir l'écharpe de portage et euh, sinon ça va être plutôt poussette quand je vais aller me promener dans le village tout ça parce que j'essaye quand même de préserver au maximum mon dos et que ma fille adore la poussette elle peut regarder le ciel et tout, enfin elle est super contente donc voilà moi j'ai acheté une poussette qui est vraiment mais super elle était pas trop chère elle était de euh, kindercraft je non je, je crois que ça s'appelle comme ça et euh, vraiment super bien une un peu plus d'une centaine d'euros mais elle est top top je regrette pas du tout ensuite euh, voilà donc ça c'est vraiment mes indispensables indispensables euh, je n'ai pas de biberon enfin j'en ai mais je les utilise pas pas de biberon, euh, jouer alors euh, j'ai un petit doudou comme ça que je trouve trop chou et en fait euh, ça en fait c'est quand même un indispensable pour elle parce que euh, avant elle s'endormait uniquement avec ma main collée sur son visage et maintenant bah, elle se colle le doudou et ça fait un peu le même effet donc, euh, et elle l'aime beaucoup, elle sourit à chaque fois qu'elle le voit ouais, j'aime beaucoup la petite pieuvre euh... Puis en plus, avec ses petites mains, elle arrive vraiment bien à attraper les, les petites pattes. Donc euh, voilà, elle peut choisir sa pâte elle peut en prendre plusieurs ou quoi. Donc ça, c'est un, un doudou indispensable. Euh, mais tous les autres jouets, de 0 à 3 mois, honnêtement, il n'y en a pas vraiment besoin. Peut-être un petit hocher euh, Alors moi, j'ai plein de hochers j'ai plein de trucs, plein, plein, plein. Mais honnêtement, je me rends compte que c'est pas forcément nécessaire. Un ou deux hochets, euh, c'est bien. Après, on peut très bien euh, prendre des choses... Euh, voilà, qu'on a euh, dans notre quotidien voilà hein, par exemple là j'ai un petit ciseau à bourron voilà, un petit ciseau cigone ça s'appelle bon, on peut très bien voilà, imaginer de lui montrer oh waouh <rire> c'est un petit ciseau il y a des couleurs voilà, on peut très bien prendre tout ce qu'on a autour de soi ou juste ses mains, voilà, on peut faire plein de choses avec ses mains et euh, elle est fascinée quoi ah, oh, ah. D'accord, on va lui faire ça, on va tourner les mains, on va bouger et en fait on va voir qu'elle va faire la même chose donc on n'a pas forcément besoin de, euh, de jouer dans un premier temps euh, babyphone j'en ai pas puisque je suis à la maison, je l'allaite, je vais dans la chambre, je suis toujours à côté donc pas de babyphone, pas de chauve-biberon puisque pas de biberon, puisque je l'allaite. Euh, pas de sérisateur du coup pas de gadget en tout genre de caméra qui va filmer pour voir si bébé dort bien, qui coûte une blinde au final là on est à côté d'elle si j'ai un doute je pose la main sur elle parce que des fois elle respire très fort et des fois pas du tout donc si j'ai un doute je pose la main sur elle et puis je la sens respirer donc voilà. Euh, Transat ben, je vous ai dit elle est souvent dans le dans le matelas allongé donc j'ai deux transats différents, un transat classique et un transat euh, qui bascule et honnêtement les deux euh, elle est pas trop à l'aise dedans donc Bon, je n'ai pas eu vraiment euh, l'utilité. Ce qui va me servir, ce qui est euh, top top top aussi, c'est au lieu de prendre une, euh, une chaise, euh, voilà, une chaise haute, classique, j'ai acheté en fait euh, un petit tissu en fait qui va venir se mettre sur. Parce que nous on a des, des chaises plus de barres, euh, puisqu'on a en fait un grand, grand, grand îlot central de 2,50 m sur.. Euh, 1m20, un truc comme ça, énorme hélo central, et on a donc des chaises de barre euh, dessus, mais bien, bien larges, hein, très, très larges, très confortable et tout. Donc, c'est un tissu en fait qui va venir se mettre dessus et on, qu on, va, on va pouvoir attacher bébé directement dessus. Et je l'ai testé hier, alors elle ne tient pas encore super bien assise, hein, elle a 3 mois et demi, mais euh, ça va être génial parce que du coup, euh, ben, c'est voilà, la, la taille d'un t-shirt, quoi, même pas. Et donc, du coup, pour emmener chez les gens ou quoi, c'est super pratique, on peut l'adapter sur toutes les chaises, sur toutes surtout donc euh, c'est vraiment super super super donc ça ce sera aussi un de mes indispensables et sinon c'est tout voilà j'ai fait vraiment le tour de l'appartement pour euh, voir ce qui pourrait être indispensable en plus euh, mais en fait euh, voilà bon bien sûr hein, ce sera le liniment pour la nettoyer ce sera euh, les lingettes aussi alors jamais de lingettes jetables hein, parce que ça pollue énormément moi j'ai des lingettes réutilisables ça je l'ai oublié mais oui c'est un indispensable totalement, c'est du sérum FI, forcément il en faut. Euh, voilà tout ce qui est hygiène j'en ai pas vraiment vraiment parlé, hein. il faudra bien sûr un savon qui est adapté au type de peau de bébé. Euh, il faudra un peu d'huile aussi si jamais elle a un petit peu d'eczéma ou la peau un peu atopique. Euh, je suis en train de bien sûr des chaussettes, euh, les chaussons j'en ai pas vraiment eu l'utilité, elle les jette en général donc euh, voilà. Euh, moi j'ai plein de layettes tricotées de mon époque à moi quand j'étais un petit bébé et j'adore mettre ça à ma fille et on, je les garde encore pour les enfants de mes enfants. Euh, voilà, ce sera l'héritage familial. C'est ma grand-mère qui a tricoté et ma mère qui, a, qui ont tricoté des jolies layettes, donc des jolis gilets, des jolis pantalons qui se nouent jusqu'à là en haut. C'est trop, trop, trop adorable. J'adore voir ma fille dedans. Donc euh, voilà, ça pour moi c'est vraiment un indispensable. Euh, mais voilà on a fait le tour <rire> donc voilà j'espère que ça pourra vous aider euh, dites moi en commentaire si vous vous voyez d'autres choses qui sont indispensables pour vous euh, ou s'il y a des choses par exemple que vous n'aviez pas pensé comme par exemple peut-être la, la lampe pour la nuit et qui finalement bah, pourrait beaucoup vous aider euh, voilà, n'oubliez pas de coucher votre bébé aussi avant qu'elle hurle de fatigue, ça va vous permettre de faire en sorte qu'elle régule elle-même son sommeil, je vous parlerai de, de tout ça, du sommeil de bébé, dans une autre vidéo, je vous dis à très très très bientôt bye